Un petit QCM. Première question. F est une fonction. F de x est un nombre, une fonction, l'image de x par f. Les bonnes réponses, c'est bien sûr la C et bien sûr la A. Deuxième exercice, la fonction h qui a un nombre associe l'inverse de son double. C'est a ou b ou c. Cette fonction associe un nombre 2 divisé par x, autrement dit 2 fois l'inverse de x. Ce n'est pas le cas de double. Cette fonction associe à x l'opposé de 2x et pas l'inverse. Et cette fonction associe à x l'inverse de son double, le double de x. Donc la réponse c'est la bonne. La fonction g qui a un nombre associe son carré est g de x, x carré, g qui a x associe x carré. Évidemment, ça la bonne réponse est la seule. Ça, ce n'est pas l'équitude d'une fonction, c'est un nombre. Ça aussi, c'est un nombre. F est la fonction définie par f qui a x associé x fois 2x moins 5. Quelle est l'image de moins 1 par cette fonction Autrement dit, f de moins 1 est égal à combien On remplace tout simplement x par moins 1. Est égal à moins 1 fois 2 fois moins 1 moins 5. égale moins 1 fois. Dans la parenthèse, qu'est-ce qu'on a 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Puis un moins 5 qui est égal moins 1 fois moins 7. Ce qui fait bien sûr 7. L'image de moins 1 par la fonction f, et donc 7. Si on veut un antécédent, un antécédent de 0, autrement dit, ici, ce nombre fait 0. Alors, est-ce qu'il y a plus antécédents Calculons f de 0. Parce que les réponses proposées sont 0, 2,5, et 2. F de 0 égale 0 fois quelque chose, peu importe, ça fait 0. Donc un antécédent de 0, c'est 0. Si on calcule f de 2,5, 2,5, on constate qu'ici, 2,5 fois 2, ça fait 5. 5 moins 5, 0. Autrement dit, ici, le résultat est de nouveau 0. Donc un antécédent de 0, c'est aussi 2,5, pas uniquement 0. Et si on remplace x par 2, calculons 2 fois 2 fois 2 moins 5. 2 fois 2, 4, moins 5, moins 1. 2 fois moins 1, moins 2. Autrement dit, f de 2 égale moins 2. On constate qu'il y a deux antécédents pour 0. Celui-ci, 2,5 et 0. Les seuls deux antécédents du nombre 0 par cette fonction. Voici une fonction définie par une table, un tableau de valeurs. À moins 2, l'image c'est 2, à moins 1, l'image c'est 3, etc. Quelle est l'image de moins 1 L'image de moins 1, c'est 3. G de moins 1, égale 3. Il faut lire juste le nombre qui est en dessous. Cherchons un antécédent de moins 1. Si on cherche un antécédent de moins 1, c'est les moins 1 qui sont dans la deuxième ligne. On cherche les antécédents, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus. On constate ici que g de 0 est égal à moins 1 et que g de 2 est égal à 6 moins 1. Ça veut dire que 0 et 2 sont les antécédents de moins 1 par cette fonction. Voici la représentation graphique d'une fonction h, cette courbe rouge. Quelle image de 1 par cette fonction Pour trouver l'image de 1, pointiers verticaux à partir de 1, ça touche la courbe ici, pointiers horizontaux, 2. h de 1 égale 2. Une autre question Cherchons les antécédents de 1,5 par la fonction H. Pour chercher les antécédents de 1,5, 1,5, on le cherche d'abord sur l'axe des ordonnées. Et on trace, comme dans le cours, les pointillés horizontaux, jusque ça coupe la courbe. Où est-ce que ça coupe la courbe Ça coupe ici, là, et là. Et donc on peut lire les antécédents. 2, quelque chose environ 0,5 et quelque chose environ moins 3. Les antécédents de 1,5 sont moins 3, environ 0,5 et 2. Tout est approximatif, bien sûr, dans une lecture graphique. Et finalement, le nombre 0. Admet exactement 1, 2 ou 3 antécédents. Le nombre 0, donc on ne prend pas 1,5, on prend 0 qui est là. La même chose que tout à l'heure, les pointillés sont exactement, coïncident avec l'axe OX, l'axe des abscisses. Et de nouveau, on a exactement 3 antécédents. Est-ce qu'il y a des nombres qui n'ont pas d'antécédents Évidemment, vous avez trouvé par exemple le nombre 3. 1, 2, 3. Il n'y a pas d'antécédent. Les pointillés horizontaux ne coupent pas la courbe du tout. Est-ce qu'il y a un nombre qui a exactement deux antécédents Deux antécédents, il faut trouver justement deux points horizontaux. C'est par ici. C'est à peu près ça. Que ça coupe seulement ici. Et ici, donc, le nombre, disons, moins 0,5 peut-être, environ, admet exactement deux antécédents. Est-ce qu'il y a de nombre, un nombre qui admet exactement un seul antécédent Vous l'avez trouvé, c'est 2. L'antécédent de 2, c'est 1, parce que l'image de 1, c'est 2. Et voilà ce qu'on peut trouver avec des images et des antécédents pour une fonction définie une courbe. La puissance fournie par une éolienne dépend de la vitesse du vent. On a tracé ici la courbe représentant la puissance en kilowatts fournie par une éolienne en fonction de la vitesse du vent en mètres par seconde. Vous avez ici représenté la courbe de la puissance. Alors, on va déterminer la vitesse minimale que le vent doit atteindre pour que l'éolienne fonctionne. Constate que la courbe commence ici. Ça veut dire pour 4 mètres par seconde. 4 mètres par seconde. 4 mètres quelques, déjà 5 mètres par seconde, l'éolienne fonctionne. Et si on demande la vitesse du vent pour laquelle la puissance de l'éolienne est au moins égale à 200 kW. 200 kW, 200 kW, on pourrait dire l'antécédent de 200 par notre fonction, c'est 9. Donc environ 9 mètres par seconde mètres par seconde. Et si demande la puissance maximale fournie par l'éolienne, on regarde où est-ce que la courbe est le plus haut. Apparemment ici. Le plus haut pour 17 mètres par seconde, c'est environ 630, 640. Voilà, environ 630 kilowatts. On pourrait s'amuser aussi de transformer les mètres par seconde en kilomètres par heure. En ce qui nous donne ici 14,4 km par heure et ici 9 mètres par seconde, 32,4 km par heure. Est-ce que la puissance fournie par cette éolienne est proportionnelle à la vitesse du vent pour cela, il faudrait que la courbe soit droite. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas le cas. La puissance n'est pas proportionnelle à la vitesse du vent. Tracez un carré ABCD de côté 2 cm. 1, 2. 1, 2. ABCD. A B C D. D. Tracez les demi-droites AB. AB et AD. Bien. Placez un point M tel que M appartient à la demi-droite AB mais n'appartient pas au segment AB. Donc, par exemple, ici. Et on pose BM égale X. Construire le point R, tel que R appartient à la demi-droite AD, mais pas au segment AD, et DR, DR égale 2X tr et 2x, le double de bm. x, on ne connaît pas la valeur de x. C'est une valeur quelconque. Placez le point E tel que le quadrilatère amer soit un rectangle. Alors je crois que E doit être là. Amer. Amer. C'est un problème amer ou c'est un problème doux on verra. Déterminer l'air du rectangle amer en fonction de x. Ici, si AB c'est 2, n'oublions pas. Ici, si AD c'est 2 cm, n'oublions pas. Alors, l'air, c'est longueur fois largeur. Longueur, c'est ça, 2x plus 2. Et la largeur, c'est ça, x plus 2. Voilà, c'est l'expression de l'air de rectangle AMER en fonction de x. Quelle est l'image par la fonction f du nombre 0 Ça veut dire quand x égale 0, qu'est-ce qui se passe Et Quand x égale 0, tout ce qui reste ici, c'est 4. Donc f de x qui est égal à 2x plus 2 facteur de x plus 2, parce qu'on désigne par f cette fonction qui a x associe l'air du rectangle. Ça veut dire que f de 0 égale, on remplace x par 0, 2 fois 2, 4. Autrement dit, c'est l'air du carré initial. Centimètre carré. Donc cette image correspond à l'air du carré ABCD. On peut aussi s'amuser à compléter le tableau de valeurs suivant. Si x prend les valeurs 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, les images de ces x par la fonction f se trouvent en remplaçant dans l'expression de f chaque x par la valeur respective. Par exemple ici, pour x égale 2. 2 fois 2 plus 2, ça fait 6. 2 plus 2, 4. 6 fois 4, 24. L'image de 2 par la fonction f, c'est le nombre 24. Et les images respectives sont 4, 7,5, 12, 17,5, 24, 31,5, 40, 49,5, 60. Comme vous constater, si vous remplacez x par ces valeurs-là,